Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, amen. amen, Amen. Jésus est présent.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 Regardez les oiseaux du ciel Ils ne sèment ni de dans le Seigneur, ne moissonnent, Mais nos seigneurs les nourrissent Ne valez-vous pas pour nous Considère, considère Considère, considère. c'est est, oh, s'il est, s'il est, Tu les cheveux de les cheveux de vos têtes, sans Good day. Bénis notre Père, merci vraiment pour cette grâce que tu nous accordes encore Père, que nous puissions avoir des moments comme ceci, et nous rappelons de pouvoir considérer simplement ce que toi tu considères Seigneur. Oh Dieu, tu as fait de merveilles pour chacun de nous. Tu nous as accordé vraiment la joie encore aujourd'hui, mon bien-aimé. Père Saint, oh Dieu, nos cœurs se juste devant ta face, mon roi. De pouvoir voir encore le soleil s'élever aujourd'hui, Père Saint, Dieu, et au coucher, nous sommes là dans ta maison à toi pour aussi être rappelé que vraiment que toi, tu fais toutes choses par ta parole, Père. Et nous voulons considérer réellement ton œuvre, Père. Considérer tes fait mon bien-aimé, Père 800. oh merci encore pour mon frère et ma soeur, surtout en ces lieux, mon bien-aimé, Père Saint, oh Dieu, et qui donner aussi, Père Tubissant, ce désir dans son cœur de pouvoir réellement arriver dans cet endroit. Et partout, ton peuple se trouve encore avec cette soif de pouvoir avoir part à ces rassemblements, mon bien-aimé Père Saint dieu Nous t'en sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Oh, vraiment, nous vivons parce que vraiment tu vis, Seigneur. Si tu ne vivais pas, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, comment pourrons-nous tenir, Père? Regarde, ton peuple, mon roi, il a son espérance ce n'est qu'en toi, mon bien-aimé Père Tubissant. Merci, parce que tu es vraiment le tout-puissant, Père. Nous accrochons à toi parce que tu peux faire toutes choses, mon bien-aimé Père. Et nous avons confiance et foi en toi. C'est pourquoi cela nous fait vivre, mon bien-aimé Seigneur, parce que nous voyons que tu as la capacité, Père Saint-Dieu. Merci encore pour ta bonté, Père, pour les chants et les cantiques encore, que nous avons été chantés encore ce soir. Et pour ton peuple rassemblé, Père Android aussi, bien-aimé Père Dieu. Merci encore pour les psaumes. Merci encore pour tout, Père, pour mon frère et ma soeur aussi, que je peux voir encore aujourd'hui. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié et demandé, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit béni, notre Père, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu. C'est merveilleux de pouvoir vous voir aussi là debout aujourd'hui et rassembler en cet endroit. Vous savez, c'est une grâce de pouvoir voir chaque frère et chaque sœur aussi. Nous ne savons pas ce qui peut arriver à un certain moment, mais nous remercions Dieu de ce que nous pouvons avoir cette communion avec aussi nos frères et sœurs, nos jeunes sœurs et frères aussi, nos enfants aussi également aussi et que son nom soit béni pour le soutien et les secours qui ne cesse de pouvoir nous apporter. Dans ce psaume premier, c'est touchant. Il hein? y aurait l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il dit et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, et dont le s'est s'efflétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse richement. C'est vrai, c'est vraiment une grâce de pouvoir avoir le Seigneur dans sa propre vie. Et comme il nous montre effectivement aussi la, la position d'un véritable croyant, de celui qui aime le Seigneur et qui se donne de tout son cœur, c'est sûr et certain, mon frère et ma soeur, tout ce que tu peux entreprendre, tu réussiras. Oui, même s'il y a des hauts et des bas, mais je sais que je vais arriver dans le haut. Il a dit, une, parce que Dieu te bénisse, ma soeur, il a dit une chose merveilleuse pour nous, il dit. Tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la tête. Et ça, il l'a dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'éternel ton Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit qu'il est l'éternel notre Dieu. Donc c'est ton Dieu à toi. Alors si il est vraiment ton Dieu, parce que s'il si, est devenu ton Dieu, c'est parce que tu veux aussi qu'il soit ton Dieu. Est-ce que vous comprenez oui, parce que, regardez une chose avec Abraham, il l'a montré aussi. Donc, c'est Dieu voulait être les dieux d'Abraham. Et Abraham voulait que Dieu soit son Dieu. Autrement, ben, il n'y aurait pas cette communion entre Dieu et Abraham. Est-ce que vous vous comprenez Est-ce que c'est lui qui a dit à Abraham, il dit, observe, regarde les étoiles. Et quand il a regardé, est-ce que tu peux les compter Telle sera ta postérité. Abraham avait confiance. Et donc, Abraham aimait ses dieux parce qu'il, pour lui, il savait qu'avec lui, il va certainement aussi réussir. Parce que croire ce qu'il a cru, c'est qu'il avait vraiment l'assurance, qu'il avait la capacité. Alors, tant que je m'accrocherai à lui, c'est sûr et certain qu'effectivement, que je vais réussir. Et comme nous l'avons chanté aussi, considère sa parole. Les choses que nous avons la grâce de pouvoir avoir comme les seigneurs nous ramène dans la mémoire. Vous savez, c'est ce que l'apôtre Pierre dit. Je vous le rappellerai toujours tant que j'essaierai encore dans cette chair, effectivement aussi, que Dieu me tiendra encore, Enfin, que cela puisse réellement aussi et prendre place dans, dans vos cœurs et dans votre vie de tous les jours. N'oubliez jamais, c'est important cela, tous ont eu à pouvoir réellement aussi, dans leur œuvre, que Dieu leur accordait la grâce de pouvoir accomplir, de toujours se maintenir dans ce que Dieu a dit et de rappeler au peuple toujours. La position qu'ils doivent avoir, effectivement, par, par, par la grâce que Dieu les raccordait, effectivement, de considérer ce que Dieu a eu à pouvoir faire. Dans, parce que nous ne devons pas mettre toujours en oubli, pas, pas toujours, mais nous ne devons pas mettre en oubli les choses que le Seigneur nous donne. Elles nous sont importantes, effectivement. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre le disait aussi, faites tous vos efforts. Et l'apôtre Paul qui vient aussi, dit, je vous rappelle pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé. Ainsi, ainsi. Donc, ce n'est que l'évangile que je vous ai annoncé, que vous le gardez exactement de la manière dont je vous ai annoncé, parce que je ne l'ai pas fabriqué, mais je l'ai aussi reçu comme je voulais aussi enseigner que le Seigneur notre Dieu ainsi suite. Donc, nous comprenons que c'est vraiment... Quelque chose qui est important à tout un chacun de nous, et dans, dans notre marche de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons avoir la, la, la délivrance et aussi la, la joie de pouvoir surmonter la victoire dans tout ce que nous pouvons passer. C'est pour autant que nous gardons effectivement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est celle que le Seigneur nous, nous a donnée, celle que nous avons dans les Saintes Écritures, dont nous avons le témoignage, effectivement, aussi, hein, par rapport à tous ceux qui nous ont précédés et, et qui ont eu, effectivement, aussi cette grâce de pouvoir entendre et prendre en considération chaque chose que... Les Seigneurs... Nous nous souvenons de Samuel qui n'est laissé tomber aucune parole de l'Éternel. Et c'est Samuel, devenant prophète de Dieu, effectivement, restait vraiment attaché à la parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, nous allons lire ici une Écriture Éphésiens donc au chapitre 2, voilà. verset 4. Éphésiens euh, au chapitre 2. Le chapitre 2, pardon, verset 4, il nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a donc rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes donc sauvés. Il nous a donc ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ afin de montrer dans le siècle les siècles venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant donc été crié en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous le pratiquions. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, mon âme te loue encore aujourd'hui, ce soir, Père, grâce que nous avons d'être là, de pouvoir chanter comme nous l'avons chanté considère sa parole. Merci Père, au oh Dieu, de nous rappeler cela et de nous montrer aussi, Père Saint-Dieu, l'importance de cette parole que nous pouvons entendre, recevoir, que tu nous as donné Père au dieu que nous pouvons tenir dans nos mains, partenu au Dieu. C'est un privilège énorme, Père. Merci encore pour ce temps que tu nous rassembles encore parce que tu vois combien, quoi, le soleil commence à pouvoir se coucher, mauvais et oh Dieu. Nous te demandons grâce de pouvoir nous aider afin que nous tenions ferme encore aujourd'hui, Père oh Dieu. Merci pour cela, Père oh Dieu. Bénis-nous et aide-nous encore davantage, car j'étais ainsi prié au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous, nous remarquons que les Saintes Écritures nous montrent déjà notre état dans lequel nous étions. En fait, et nous rappelle que tout un chacun de nous, comme l'apôtre Paul l'a dit dans le chapitre 2 des Ephésiens, que nous étions tous du nombre, de leur nombre en fait. Donc aussi, je crois que c'est cela qu'il dit ici, effectivement, verset 1, dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc personne parmi nous n'était vivant. Malgré que nous marchions que nous pensions dans ce monde que nous sommes, nous vivons ici ainsi, effectivement, mais en réalité nous étions morts en fait. Et que notre destination était déjà en fait scellée par cet état dans lequel nous étions. Parce que vous vous, vous souvenez que dans les Saintes Écritures, je pense dans le livre... Euh, de Matthieu, je suppose que c'est cela, quelque chose comme cela, et, et là où euh, ces écritures ne font pas qu'effectivement, que lorsque il viendra il s'assira sur son trône, effectivement, et il mettra donc à, à sa droite, effectivement, les brebis, et à sa gauche, effectivement, le bouc. Vous connaissez cette écriture et puis, euh, vous savez ce qu'il a dit, effectivement, à ceux qui étaient donc à sa gauche, il dit que euh, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. C'était ça l'homme, en fait, dans la nature dans laquelle il, il s'est trouvé. Et, et c'était ça aussi, en fait, effectivement, que la nature de l'être humain... Et, euh, la conduit effectivement dans cela, en dehors de ce que, avant donc la chute, comment l'homme était donc dans la présence de Dieu. Mais c'est lorsque le péché est entré, effectivement, que la condition de l'homme en soi, a été toujours attiré vers le mal, en fait. C'est ce que le Seigneur nous a rappelé, en fait, je pense, dans le livre de Genèse au chapitre 6, quand il faisait référence que le cœur de, de l'homme était continuellement, et chaque jour, tourné vers le mal, et ne pensait que le mal, effectivement, chaque jour, et continuellement. Que Dieu nous préserve de cet état, en fait du cœur, aujourd'hui aussi, parce que là, nous, nous devons toujours observer notre cœur. Comment est-ce qu'il il réagit Comment est-ce que Dieu te Comment il réagit Comment aussi, aussi, il, il, il pense aussi, effectivement. C'est la raison pour laquelle nous voyons que dans un Corinthiens au chapitre 13, hein, il nous dit qu'effectivement, que la charité, c'est toujours quelque chose de merveilleux dans le cœur. Même la pensée du cœur est, est tellement différente, parce que c'est toujours le problème, c'est le cœur. Le cœur manifeste effectivement la nature de la personne. Et ce qu'il est en fait en réalité, c'est ce que son cœur est en fait. Donc c'est cela que le Seigneur a eu toujours à pouvoir nous dire dans les scènes d'Écriture qu'il va donc ôter en fait, pour nous donner un nouveau cœur. Et c'est cela que nous lui sommes vraiment reconnaissants pour cela. Donc montrant cette nature effectivement, il nous a montré que malgré les efforts que nous pouvons arriver à pouvoir faire, nous produirons toujours cette nature, effectivement, la mort, la méchanceté, les ceci, parce que c'est là une autre nature, en fait. Parce que c'est ce que la Bible dit, je pense que les seigneurs le dit dans les scènes, l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra, en fait. Donc, c'est la nature de ce que vous êtes, en fait, c'est ce qui qui fait votre âme, effectivement. Donc, cet homme ou cet homme Cet homme, effectivement, qui était comme ça. Donc, le mal a pris donc la place en lui. Que Dieu nous préserve, en fait. Que, que le mal ne puisse pas s'attacher à nous, en fait. Que, que le mal ne porte pas ses désirs vers aucun de nous, effectivement. Mais plutôt que la parole de Dieu puisse avoir ses désirs tournés vers nous et que nous en ressentions sentions aussi les bienfaits. Parce qu'on dit, la profondeur appelle la profondeur. Nous n'avons pas la profondeur de l'ennemi. C'est la profondeur de Dieu, effectivement, ce que nous désirons, ce que Dieu fasse son travail en nous. Cette importance-là. Donc, effectivement, donc là, là effectivement. Alors, l'homme dans cet, dans cet état-là, effectivement, sa destination, c'était directement la mort, et puis après, il n'y a plus rien. Donc, comme la Bible dit, donc après la mort vient le jugements et on sait très bien que quand on n'a pas, on n'est pas réconcilié avec Dieu. Il n'y a pas de place, effectivement, pour... Peu importe tout le bien. Vous vous souvenez de, de Daniel Curie, dont on avait parlé ici. Il a fait, il a fait, il a fait. En fait, Dieu voulait nous montrer, en fait, que nous ne devons pas nous confier dans ce que nous nous faisons. Pour dire que moi, j'ai su, moi, j'ai fait... Non, toi, souviens-toi, de chaque jour de ta vie, de la grâce divine de Dieu, qui a fait que tu sois transformé de l'état sauvage et mauvais dans lequel tu étais, toujours se souvenant, Seigneur, je n'étais pas comme ça, tu m'as accordé la grâce, j'étais comme un chien. Jamais c'est comparé à partir, à un frère ou une sœur, parce que moi je suis comme ça, lui il est mauvais. Non, non, non, non, non, non, non, non. non. Tu dois toujours te regarder à toi par rapport à ta nature. Seigneur, j'étais, mais quand je te regarde aujourd'hui, mon Dieu, tu m'as accordé la grâce d'être comme cela. C'est important cela. Ça, ça nous permet toujours d'avoir cette humilité dans les choses de Dieu. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil c'est toujours la chute. C'est quand on a une trop haute opinion de soi-même. Parce que la Bible dit effectivement que nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de soi-même. Si vraiment nous n'avions pas cela, nous serions en paix les uns avec les autres. Ce qui nous crée des problèmes, c'est parce qu'on pense qu'on est moi, moi, moi. Oh, que c'est merveilleux de pouvoir simplement être simple. Oui, tu, tu considères les autres comme étant au-dessus de toi-même. Ça doit pas être une phrase, ça doit être une réalité que nous vivons à nous-mêmes, effectivement, et considérons que c'est la chose qu'on doit mettre en pratique. Et ça, c'est.. Ça, ça, ça, ça nous évite... Alors, sinon, alors, il nous montre qu'effectivement, que. Dans cette nature dans laquelle nous étions, effectivement, il nous fait savoir de cela aussi, il dit, dans lequel vous viviez, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, ce qui a dominé sur nous en fait. Quand, quand Adam a eu le pouvoir réellement aussi prendre cela et puis bon, prendre ce que le diable lui a donné, eh ben, le diable a pris les dessus et il pouvait dominer sur toutes choses, effectivement. Mais le Seigneur, notre Dieu, est resté toujours le chef qui contrôle tout. C'est pour ça que les types de propriétés ne pouvaient jamais revenir à, à Satan. Non, non, non, non, parce qu'il n'était pas un fils de Dieu. Vous savez, non Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit Il est sage, hein ?« Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » L'héritage d'un père n'a pas que ses enfants. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que nous devons aimer ces dieux. Il a une sagesse que l'homme ne peut pas sonder, donc il sait effectivement. Donc voilà que là, il nous fait comprendre effectivement que... Et puis il nous dit, donc, de l'esprit qui agit en fait dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, nous étions en fait dans, dans ce train-train-là parce que c'était effectivement notre vie. Hein? C'était effectivement notre nature, effectivement. Mais là, on nous montre effectivement ce qu'il a né, réellement, qu est ce qui s'est passé, en fait. Et alors, on nous dit que Dieu qui est riche en miséricorde, d'abord, il dit ici, ici effectivement, on dit, on va on ne se pas compte enfants de colère comme les autres. Mais, mais Dieu qui est riche en miséricorde, effectivement, à cause de son grand amour dont il nous a. J'aime Dieu. Hein? Ça nous instruit nous aussi. Malgré cet état dans lequel nous étions, il dit que, à cause de ton son grand amour, dont, dont tu nous as aimé en fait. C'est-à-dire que l'amour pardonne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ça veut dire que nous devons comprendre, faire et soeur, que quelqu'un qui a vraiment l'amour en soi, il pardonne facilement, et eh oui, ah oui, et il oublie aussi facilement. Maintenant, le problème, c'est que c'est nous qui devons nous sonder. Parce que la Bible nous montre effectivement l'état d'un homme que Dieu a eu à pouvoir manifester aussi son amour, hein, effectivement, dans l'état dans lequel il était. Et Dieu lui a manifesté sa miséricorde et son amour. C'est-à-dire que alors Dieu a fait quelque chose à l'endroit de cette personne. Et donc c'est que quand on a l'amour dans son cœur, et aussi que... On a Dieu en soi parce que Dieu est amour. C'est sûr et certain que, peu importe la situation, mais on sait toujours arriver à pouvoir pardonner. Le pardon est difficile. C'est vrai. Difficile à accorder à vraiment quelqu'un qui a projeté de pouvoir te détruire, qui pense vraiment du mal de toi tous les jours. Vous pouvez, c'est moi dit oui, frère, je pardonne. Mais en fait, au fin fond de ton cœur, la blessure est toujours là, en fait. Et quand tu revois la personne, la chose revient encore. Voilà pourquoi, en fait, les Saintes Écritures nous parlent d'une chose qui est très importante pour nous qu'il faut vraiment mourir en Christ. Si nous sommes morts en Christ, effectivement, et que la mort, comme celui du Seigneur, a été constatée pour nous, alors, mon frère et ma sœur, il y a quelque chose d'autre qui a pu prendre place à nous, en fait. Ce n'est pas le fait que nous répétons, « Ah, je suis mort en Christ et je suis... » Non, non, non, non, non. non. C'est en fait l'expérience que toi, tu as. C'est-à-dire que tu te tu, tu regardes pas les autres. Mais toi, tu te regardes, tu te tu, tu, devant la situation. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, permet toujours, quand Dieu aime quelqu'un, écoutez-moi bien. Quand Dieu aime vraiment quelqu'un, cette personne aura toujours des épreuves. Les épreuves montrent l'amour de Dieu à l'endroit de son fils. Oui, oui, c'est un peu un paradoxe, effectivement. Mais c'est ce que, c'est l'amour que Dieu manifeste à l'endroit de la personne. N'a-t-il pas dit qu'effectivement, que quand il a, a eu à pouvoir aller vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a entendu cette voix il dit, mais celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. N'est-ce pas vrai Alors, avez-vous vu comment le fils en question, il a vécu Tous les jours de sa vie l'oppression des oppressions de ceci et de cela. Ah oui, il va dire, Et puis, on lui a dit, lui, il dit, homme de douleur habitué donc à la souffrance. Et pourtant, c'était le cœur de Dieu. C'était donc l'amour de Dieu. On pouvait dire, bon, ben, comme Dieu l'aime tellement, ben, il n'y a pas de problème. Non, non, non, non, non. Quand Dieu vous aime, alors ce qui veut dire aussi que, bah, ben, vous avez des épreuves. Et ces épreuves, effectivement, nous l'avons entendu, c'est plus précieux que l'eau périssable ainsi. Donc nous prions, nous demandons, il faut que l'intérieur, effectivement, c'est pour ça qu'on dit qu'effectivement, que et, et, et, les Seigneur a insisté sur le fait qu'il faut vraiment naître de nouveau. Est-ce que vous suivez Amen. Il faut vraiment naître de nouveau. C'est pas une formule, mais c'est une expérience véritable. Ou sinon, eh bien, évidemment, vous savez, c'est comme un corbeau qui se met les, les, les plumes d'un aigle, en fait, sur soi. Vous voyez, ça colle pas bien, hein? Parce que le corbeau, sa nature est des corbeaux, mais il s'écolle quand même quelques plumes, effectivement, pour qu'on voit qu'il qu est un peu comme un aigle. Mais ça ne passe pas facilement. Alors, regardez très bien, vous comprenez ça. Alors, il faut naître il faut de nouveau. C'est-à-dire que vous êtes mort, effectivement, pour que la nouvelle naissance puisse prendre place. Or, si on vit, Christ ne peut pas vivre en nous. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous suivez Alors, regardez la suite. Il dit, mais nous qui étions morts par nos offres, cela, effectivement, parce que, aussi longtemps que vous suivez, nous sommes dans cette nature-là. Vous non C'est ce que la Bible nous a fait comprendre tout à l'heure. Nous avons dit que, verset 2, verset 3, verset, 3, verset, 3, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Vous comprenez, non Deux, trois, vous y êtes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 Mais là, on nous dit effectivement, ici, dit, nous qui étions morts par nos offenses. C'est-à-dire que cet état de nature dans lequel nous étions, accomplissant toujours ce que nous nous désirons, faisant toujours ce que nous nous voulons, effectivement. Pas, vous savez, parce que quand quelqu'un. C'est comme ça qu'on parle effectivement que dans, dans ce temps dans lequel nous vivons, donc euh, les hommes seront égoïstes, fanfarons, Donc c'est-à-dire que toujours c'est vendant d'être quelqu'un en fait. Parce que c'est parce que la nature charnelle est toujours là, en fait, c'est dit que. bien, c'est cette nature-là, effectivement. Dans cet état-là, donc, la Bible dit que nous étions morts, en fait. Accomplissant donc nos volontés, effectivement, et nos désirs, effectivement. C'est pour ça, que quand vous vous priez, quand nous prions, effectivement, et que nous voulons quelque chose, il faut toujours se sonder pour savoir, Seigneur. Parce que je sais que ma, ma chair veut ça et ceci, et c'est la vérité. Mais je me demande, effectivement, est-ce que vraiment. « C'est ta volonté à toi que je puisse... Ah, » vous comprenez cela Oui, ça, ça devient difficile. Quand, quand nous sommes sincères, Dieu agit à nous. Il hein. ne faut pas jouer comme si vous étiez des, des blindés. Non, vous savez très bien que pour chercher la volonté de Dieu, ça devient problématique. Parce qu'à un certain moment, c'est comme si, si Dieu vraiment révèle sa volonté, ça va être contraire à la vôtre. Alors on n'a pas souvent le désir d'aller profondément à la richesse que Dieu te bénisse à la richesse de la On dit au oh Seigneur je vais connaître ta volonté Mais quand même quelque part tu dis mais j'ai quand même la chose en face de moi Seigneur tu comprends quand même Donc, Tu ne dis pas comme ça mais en fait dans ton subconscient C'est comme ça tu n'as pas besoin d'aller profondément pour la volonté Parce que si tu veux vraiment la volonté de Dieu Tu y vas, tu y vas, tu y vas l'avoir. Mais quand tu restes en surface, ben, tu auras ce qui va apparaître comme volonté de Dieu, c'est ta volonté à toi qui est là. Donc ça dit qu'en fait, c'est là que là ça, ça demande quelqu'un qui est vraiment mort en soi et qui a donné, abandonné sa vie au Seigneur. Ah oui, oui, oui, oui, oui. Là, on nous a montré aussi quand même ces, ces témoignages extraordinaires. Il était là, dans notre chair, effectivement aussi, avec tout ce qu'il pouvait voir, effectivement. Il dit, alors quand on lui a montré ce qu'il devait arriver à pouvoir faire, il dit, ah, si cela était possible, que cette coupe s'éloigne. c'est le Seigneur qui l'a dit. Si cela était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il était sincère. Et puis il réplique :« il dit, mais toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Parce que dans le psaume 40, il dit, je suis venu au oh Dieu. Pas pour faire ma volonté, mais pour faire ta volonté. Et, et c'est, en tout cas, parfois vous regardez et dites oh, mais, mais non, non, frère et sœur. Croyez, c'est la vérité. Il avait le choix. Il avait le choix. Il avait le choix. Il avait le choix aussi de ne pas passer par la mort. Ah oui. Donc parce que ce que le Seigneur Jésus-Christ a enduré, évidemment qu'il a, qu a pu à a pas où oui, il pu passer, frères et sœurs, c'était la chose la plus difficile que ni toi ni moi. Ah oui, parce qu'on a tendance à penser oui, mais non non non, la souffrance qu'il a endurée, ce qu a, parce que ce qu'il a eu à pouvoir porter, ce sont le péché du monde entier, donc de tous les hommes. Parce que vous vous rendez compte Donc lui, il a confronté, c'était tous les démons et tous les mal. Et venu faire. Mais toi, tu pas comme ça. Hein. Ce que toi, toi et moi, nous passons, c'est rien à côté de ce que lui, il, est, il a passé en fait. Mais il a pu voir. Et puis en plus, lui qui était les saints et qui devait maintenant bon, il dit mais il faut boire cette coupe-là. Parce que s'il si, si ne le faisait pas, il n'allait pas mourir. Hein. Est-ce que vous comprenez Bon. Mais c'est vraiment, il a dit, que non, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, que ta volonté à toi. Donc il fallait qu'effectivement que ce soit une position dans laquelle la personne ne se regarde plus en fait en soi-même, mais euh, il a l'espérance et la foi sur un, un Dieu lui-même. Vous vous souvenez, regardez très bien, mais il a dit hein, de, de, dans les scènes écritures, en psaume chapitre 16 c'était écrit tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption écoutez moi très bien s'il vous plaît c'était une écriture mais il était aussi 100% homme comme vous aimons aussi vous pouvez aussi dire est-ce que vraiment si je me laisse mourir je vais quand même ressusciter ah oui vous comprenez Ah ben oui, l'homme est comme ça mais là il nous a montré qu'en tant qu'homme il a abandonné effectivement sa façon de pouvoir penser pour donner la valeur à la parole et la confiance à ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez Donc, ça, mon frère et ma soeur, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, veut de toi parce qu'il a fait cela pour toi. Mais non, regardez bien ce que l'Écriture nous fait savoir. Il nous dit ici, il nous a, il dit, « Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, vous suivez, il nous a donc ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est merveilleux ça. On nous fait d'abord savoir qu'il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Et vous comprenez ça, non Est-ce que vous suivez Amen. Donc regardez la position que lui nous a placé. Nous qui étions morts par nos offenses. D'abord, qu'avons-nous fait pour que nous passions des statuts de mort L'homme mort, effectivement, par sa nature, effectivement. Il va passer à cette statue, effectivement, où il, dit il nous a placé, et qu'il nous a placé, effectivement, et qu'il a placé toutes ces choses en nous, en Christ. Il nous a placé en Christ, notre Seigneur, dans le lieu céleste en Christ. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez absolument rien fait. Ah non, non, non, non, personne n'a rien fait. Parce qu'il nous dit, effectivement, que c'est par grâce que vous êtes sauvés. N'est-ce pas vrai? Et puis il ajoute encore, mais c'est au moyen de la foi que Dieu soit béni. Donc je suis sauvé sans avoir rien fait. Alors Dieu ici, il est vraiment un Dieu d'amour. À cause de, de sa nature en fait. La nature de Dieu est venue vers nous. Parce qu'il y très bien, frères et sœurs, Dieu, il est mort pour tous les hommes. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour toi ma soeur, il est mort aussi pour mon frère. Il est mort aussi pour ma sœur. Il est mort aussi pour moi. Toi, tu connaissais pas, frère Jonas. Tu Tous, nous étions des païens. À droite, à gauche, à tout ça. Disperser les phrases en droit. Mais quand même, quand il est mort, chacun de nous, quand la parole de Dieu nous est parvenue, nous avons entendu, chacun a entendu l'évangile, frère. Et si vous savez, l'évangile n'était pas enfermé. Nous, on proclamait l'évangile. C'est pour bon, ça, on presse la parole de Dieu partout. Chaque homme. Ça à dire que tout homme sur cette terre, le sang qui a été versé a été versé pour lui. Bien sûr, oui, même, même Hitler, le méchant, là. Mais c'est la vérité. Même Hitler, le sang de Christ a été versé pour Hitler. Ah ben bah oui, c'est pour que... La Bible dit que Dieu a tant aimé... Mais... C'est même les croyants. Ah, oh, c'est biblique, hein. Le monde, Et le cosmos vous mes frères, les cosmos aussi. Mes frères et sœurs, quand il est allé, qu'il a pris les livres, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui est dit par après? Alors, je vais vous lire quand même, effectivement, pour que vous compreniez comprendre que, oui, oui, oui, oui, oui, c'est de cette importance-là. Apocalypse au oh, oh, chapitre oh, 5. Regardez. Voilà, il nous dit ceci. Chapitre 5, vous avez entendu non Que Dieu a tenté les mots, n'est-ce pas Amen. Voilà. Alors il dit ceci, il dit le chapitre 5, il nous dit, euh, eh, verset, verset 8. Vous connaissez les, su les suites, non Le les premier verset, hein Vous connaissez quand même Amen. Verset 8, il dit, quand il eut pris les livres, vous savez qu'il n'y avait personne. Je vous demande quand même que vous êtes malade non. Alors, quand je pose la question, s'il vous plaît, répondez-moi. Si c'est oui ou c'est non, pourquoi je dis cela Parce que s'il n'y a personne qui sait, on doit relire. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez les débuts Amen. Alors, qui ne connaît pas les débuts ah, ben, vraiment, il y a des personnes, ne pas des... Chapitre 5, verset 1. Pas... C'est pour ça que nous, nous posons la question. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre qui est en dedans et en dehors, celui de sept sous. Vous voyez cela? Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sous. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni même le regarder. Alors, c'était le livre de la rédemption! Dans ces livres-là, vos noms et les miens étaient inscrits dedans. Donc c'est pour ça que le Seigneur est venu racheter en fait. Oui, bien sûr, monsieur. Acheter ceux qui sont donc à lui. Est-ce que, est que vous comprenez cela? Ah. Si nous avons le temps de prendre le les livres d'Apocalypse, je vous l'ai déjà eu à pouvoir les lire quand même longtemps, les tableaux qui est dressé, parfait, merveilleux, parce que ces livres-là, vous pouvez les retrouver maintenant dans le chapitre 10 d'Apocalypse, effectivement, où cet ange-là, il pose un pied là, un pied ici. Il avait un petit livre ouvert. Avant, c'était un petit livre qui était fermé dans Daniel. Est-ce qu'il vous comprenait vous êtes quand même instruit. Vous comprenez effectivement cela. Donc, c'est-à-dire cest qu'à ce moment-là, quand il a rugi, comme je connaissez donc c'est-à-dire que c'est les lion de la tribu des Judas. Ce n'est plus un agneau qui vient pour les nations. C'est pour ça qu'on ne vous trompe pas, que les dettes, cette honneur, ça ne concerne pas l'Église. Bref, on n'entre pas dedans parce que nous ne sommes pas. Bon, j'ai lu la partie qui nous concerne. Allô, Verset, verset dit, personne dans les ciels, dans les cieux ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni le regarder. Vous avez entendu? Puis il dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres, ni le regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Judas. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé. Vous comprenez? L'agneau immolé. Nous le chantons, non L'agneau immolé. Et vous dites encore quoi Vous entendez, non L'agneau immolé nous a rachetés pour gloire à Dieu. Donc okay. c'est l'œuvre de la rédemption. on dit, notre rédempteur. C'est-à-dire que ton rédempteur, c'est celui qui t'a racheté de ta condition dans laquelle tu étais, effectivement, pour te ramener dans la condition de fils et filles de Dieu. Amen. Alors, s'il t'a racheté, c'est pour ça qu'on parle de la rédemption, que Dieu te bénisse. Amen. Et elle est éternelle, c'est-à-dire qu'une fois racheté, on ne peut pas te perdre. Parce qu'il a payé le prix. Alors, nous continuons à regarder très bien. Il dit il y avait donc sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu. Et de Dieu, effectivement, envoyé par toute la terre. Et il vint, et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il prit les livres, donc, euh, il était digne. Ah oui, parce que, ah oui, il n'y avait aucun maître qui pouvait être digne, effectivement. C'est lui là c'était donc la sémence de la femme. Mais bien sûr, monsieur, que Dieu soit béni. Dieu fait, Dieu fait chair, Dieu fait homme pour racheter l'humanité, t'es racheté toi et moi. Parce que s'il si était esprit, tu ne vas pas te racheter. Quand on parle de rachat, c'est la même nature. par un rédempteur, donc il faut qu'il ait la même famille. Donc il fallait qu'il devienne un homme. Est-ce que vous comprenez Amen. Maintenant, il dit, il vint, il vint, il vint et il prit les livres dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les quatre êtres vivants et les 24 quatre veillards se prosternèrent devant l'agneau Tenant chacun une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums qui sont les prières des saints. Voyez-vous que vos prières sont importantes Amen. Ah oui, les prières sanctifiées, le pas pour dire Il m'a fait, et le Seigneur, souviens-toi de lui. Il non, non, non, non, non, non, non. Vous êtes moins parce que vous priez dans le sens que votre cœur ne pense pas du mal des mais Vous priez parce que vous voulez que Dieu soit glorifié, vous voulez que les hommes soient sauvés, même celui qui t'a volé, qu'il soit sauvé. C'est vrai cela, mon frère et ma soeur, que Dieu nous aide pour cela les prières de saints. Parce que nous, les catholiques, bon, nous, nous savons que nous sommes saints et sanctifiés, mais bien sûr que oui. Aux saints qui sont à ah, donc c'est leur prière aussi. Sont donc, c'est la vérité parce que mais quel autre saint que vous pensez C'est ça, c'est ça en fait. C'est la nature que Dieu vous a doté. Alors il dit mais euh, il dit rempli donc de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau. Amen. <rire> en disant Tu es digne de prendre le livre Amen. et d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé Amen. et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. C'est pour ça que vous ne devez pas haïr quelqu'un. Oh, il est de l'Équateur, moi je suis de. de je ne sais pas, ma Kabatakota, j'en sais rien. Donc toi, il est flamand, moi je suis wallon. Il y en a, ça ne sert à rien. Dieu est mort tant pour le Flamand que pour le Wallon. D'ailleurs, ces flamands, des titres titre. Chaque tribu, effectivement, d'où vous venez, effectivement que ce soit la tribu, je ne sais pas moi, qui est au fin fond de la jungle, ou bien au fin fond de l'Afrique, effectivement, frère, ne méprisez personne. Oh, ils mangent des chenilles. Moi, je mange des chenilles. Oh, bon. Oh, ces gens-là. Non, non, mon frère, c'est que Dieu a donné, qu'on puisse manger, et manger Évidemment, je ne vais pas vous demander de pouvoir les manger, les chauves-souris. Non, je ne vous demande pas ça. Non, j'ai dit comme ça. dit, monsieur, vous savez <rires> <vous> que. <rire> Chacun mais... C'est pour ça qu'il ne faut pas mépriser quelqu'un. Comme euh, ici, par exemple, vous voyez, là, là, à, nous, nous sommes, je ne sais pas moi, nous sommes gigantos. <rire> et et, et ceux-là sont des, des blédards, comme j'entends, etc. Ils mangent les, les, les, les, les maïs brûlés. Ils mangent ceci, cela. Mais aujourd'hui, on me vend dans les carrefours de maïs. C'est ce que je me Et tous ceux que nous avons, même les symboliques, le problème c'est que c'est l'homme en fait. Il pense que parce qu'il est à un certain niveau quelque part, il est supérieur à l'autre. Mais non, l'être humain est toujours l'être humain. Tu ne peux que te rejouir en disant que tu es la conscience, que tu es supérieur par rapport à... -à que. Tu as la parole de Dieu, que c'est lui qui se glorifie, se glorifie d'avoir la de me connaître. Alors quand Amen. on connaît, bien sûr qu'il a dit que tu seras supérieur. Amen. Quand tu connaîtras le Seigneur ton Amen. Dieu, que tu t'obéiras à la Et puis quand tu as cette connaissance, tu ne pourras pas être orgueilleux. Vous connaissez, non Il n'y a pas l'orgueil. En fait, vous comprenez, c'est la, la bonne manière, parce qu'on n'a pas dit pour nous sommes. Non, non, non, non, non, non. L'humilité précède la gloire. Amen. Mais on comprend ce que Dieu veut nous faire comprendre. Amen. Ah oui, ça c'est... Parce que nous, quand on parle des races, c'est parce que Dieu n'a pas dit les noirs, races noires race... D'ailleurs, je ne vois jamais des noirs. Race blancs, je ne vois jamais des blancs. Race rouges, je ne vois jamais des rouges. Race jaunes, je ne vois jamais des jaunes. Mais je ne sais pas moi quels yeux vous avez... Parce qu'en fait, à l'époque, oui, quand nous étions aussi, nous étions conduits avec des yeux bizarres là-dedans, des juifs, il y a des céciles des ça. Mais je ne vois pas des juifs aujourd'hui c'est vrai, je ne vois que le peuple de Dieu. Amen. Ah, oui, ça c'est vrai, c'est bon. Je ne vois pas de blancs, je ne vois que les hommes que Dieu a créés et qui sont aussi nos frères. Je ne vois pas de noirs, je ne vois, vois rien. Et c'est ça que je... C'est vrai, je vous dis, ne vous dis pas ça pour raconter du soir. Moi, je dis je n'ai jamais vu de blanc. Vous, si vous voyez des blancs, je crois que vous avez un problème. Parce que quand, quand je m'appelle, « Oh, frère, nous avons des Africains chez nous », j'ai dit, gloire à Dieu, vous avez des Africains. Et <rire> ça veut dire quoi que vous avez des Africains bon, ?« Bah, les frères, je, je comprends que je veux dire. ça veut dire quoi que vous avez des Africains chez je... vous Non, mais, mais c'est vrai, mais ça veut dire quoi ?« que, Oh, nous avons des Africains, mais les Africains sont mais ça veut dire quoi, vous avez des Africains ?» Et oui, l'Africain question, il est ton frère. C'est plus des, des Africains, je ne reçois pas des Africains, chez moi je reçois des frères. Et des Amen. Oh, oh, frère, frère, tu sais, tu sais, tu sais, la sœur blanche, la sœur blanche. Vous, vous, vous, vous avez un problème quelque part, vous n'êtes pas converti, c'est vrai. Tu ne tu, te tu souviens pas, mais la sœur blanche, là, tu c'est vrai. Il dit, alors je, je, je regarde, il dit, la seule blanche, quelle sœur blanche ici C'est ça. Le langage doit changer. Amen. Vous savez, quand le Seigneur m'a accordé la grâce, je vous l'ai déjà raconté, et c'est la vérité, j'ai vu cette grâce que Dieu m'a accordé. tous ceux que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir conduire, ils devaient rentrer. Vous vous souvenez de cela Oui. Quand je les ai regardés, oui. il n'y avait pas de blancs. Oui, c'est vrai. C'était le peuple des dieux. Il faut pas, il faut que ceux qui sont des frères, il faut qu'ils soient aussi délivrés. Oui, ils se sont délivrés de cela, cet esprit. Parce que c'est un esprit démoniaque qui est dans les personnes, effectivement, et qui commence à pouvoir faire la différence. Non, non, non, non, non. Je n'ai pas une sœur qui soit blanche, je n'ai pas une sœur qui soit noire. Je n'ai pas une sœur qui soit rouge ou jaune. Ils sont tous mes frères et sœurs. C'est ce que Dieu m'a donné de pouvoir avoir aussi. Eh ben, si le monde les voit jaune ou rouge ou blanche pour pouvoir faire la séparation, moi je ne les vois pas. Parce si que moi, je le vois qu'ils sont bien, que nous sommes tous en Jésus-Christ. Ça, c'est important que nous soyons. A... Alors, nous continuons dans ce que nous lisons pour que vous puissiez comprendre. J'espère que vous avez compris. Hein? Amen. Donc, il n'y a pas de sœur blanche et de sœur noire ici. Hein? Oui. Bon, tout est sœur et tout est frère. Amen. Et il chantait un cantique nouveau en disant, Tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir les sceaux quand tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, vous voyez cela, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume, et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants des et des milliers de veillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers. Et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Maintenant écoutez bien, et toutes les créatures, Amen. Mmh, Dieu a tant aimé le monde. Mais tout donc toutes les créatures pas dans le monde, toutes les créatures qui sont c'est dans les cieux, sur la terre Amen. sous la terre Amen. sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent j'ai entendu qu'ils disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange l'honneur la gloire la force au siècle des siècles Amen. donc effectivement toute la création entière Amen. alléluia a été rachetée. C'est pour ça que vous devez comprendre quand l'apôtre Paul, dit, la terre, en tout nature, après la manifestation de fils de Dieu. Vous devez comprendre ce que cela veut dire. Alors, vous comprenez, c'est cela que je veux d'abord faire l'assertion, fait, quand on dit, Dieu a tant aimé le monde, qui son fils unique, fait qu'il croit en lui, en fait, à la et qu'il est... On a bien dit son fils engendré, vous connaissez, non Le seul engendré, vous connaissez cela. Donc, en enfin, fait, quiconque, a ne périsse point, qu'il ait la vie Donc, chaque être humain sur cette terre ici, comme nous l'avons entendu, hein, il doit entendre l'évangile. C'est pour ça que nous, nous devons proclamer, et nous n'avons pas à proclamer ou à élever des hommes. Peu importe si ces hommes ont fait, mais ce n'est pas un homme qui peut me sauver ni un homme qui était sur la terre ici, comme temps qui ont dit ça, quand on a crié, on ne l'a pas vu. Qui pouvait racheter mon âme Et qui a donné sa vie pour que mon âme soit rachetée Il n'y en avait aucun. Alors c'est pour ça que quand nous chantons, nous savons avec bonheur qui nous a sauvés et dont le nom chante dans mes oreilles. Comme un bonheur pour moi. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que j'ai toujours dit, je vous l'ai toujours dit à vous aussi, mais quand vous chantez les seigneurs, vous devez comprendre pourquoi vous chantez. Amen, amen. Ne répétez pas une chanson que quelqu'un a chantée sans comprendre. Mais non, non, non, parce que Dieu inspire. Mais quand vous prenez la cantique, vous chantez. Vous chantez chez Jésus qui a fait des grandes choses pour amen. toi. Il n'y a pas un autre nom comparable auquel moi je peux prendre plaisir quand je regarde, il n'y a personne. Peu importe cet homme s'il a des grands dons, mais les dons viennent du Seigneur. Amen. Je sais pas. Alors nous continuons effectivement, c'est dans revenons vite. Oh, il bien Ephésiens au chapitre 2. Regardez très bien cela. Dit, je vais aller vite pour plus en plus. Alors, il dit, mais non. Il dit, mais non. Parce que vers, chapitre 2, verset donc euh, euh, 6, il nous dit, il nous a donc ressuscité ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, notre Seigneur. Afin de montrer dans les siècles à venir, l'infini richesse de sa grâce par sa bonté envers nous toujours où c'est en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est vraiment très important. Ah oui. Parce que tout, tout, tout les toutes les meilleures choses, mon frère et ma soeur, que nous puissions nous revendiquer de cela, ça passe par lui. Et c'est toujours en lui. Amen. Les saluts que nous bénéficions, effectivement, c'est toujours par lui. Amen. Donc, si lui n'était pas là, mon frère et ma soeur, il ne serait jamais venu. Jamais je ne serais sauvé. Amen. Peu importe. Mais c'est la vérité. Je ne sais pas si vous. vous me dites mais tout, tout ce que, Regardez, j, j, les scènes qui nous le montrent, frère, parce que maintenant nous avons des trucs courts. Regardez, par exemple, on nous a montré où est-ce que Samuel, qui aimait tellement Dieu, quand il est mort, où il était, mis dans les séjours dans des morts. Donc, tous là, ils attendaient qui Mais Jésus, le Christ, mon roi. S'il n'était pas venu, il serait toujours là. Alléluia. Oui, monsieur. Amen, amen. Il est le superlatif. Amen frères et sœurs il n'y a aucun qui pouvait entrer dans la présence de Dieu parce que tout c'était des péchats conçus dans l'iniquité mais quand Jésus Amen, va... Amen. j'aime Dieu parce que la parole de Dieu l'Éternel en veillant, veut dire mais et lorsqu'il a trouvé les préménés dans le monde, vous vous souvenez cela non? Amen. il dit à ces gens que les anges de Dieu l'adorent mais il n'a jamais dit cela de notre droit, monsieur? Amen. Alléluia Oh, que son nom soit béni. Ah, ton Dieu est en voie d'une l'eau ou Non, frère, il, il, il, il était l'espérance de Job. Ce n'était pas Moïse qui était l'espérance de Job. Non Ni même Abraham. Non Job, c'est qui Oh, même si ma chair était pourrie. Il n'a pas dit « Mes yeux verront Moïse. » Non Il dit « Je sais une chose. Qui m'aurait rédempteur terre vivant. » C'est ça qu'il <rires> ne fait, fait pas de cela. Vous voyez, frères et sœurs, c'est Jésus. Mmh. est était aimé avant même que le monde. Oui. C'est pour ça quand toi, tu ne l'aimes pas. <rires> Ah là là là, c'est ce que la Bible dit. C'est lui qui n'aime pas mon Jésus. Hein, qu'il soit. à parler un peu plus fort. C'est écrit. Vous voulez que je vous le lise Oh ben oui, que Dieu te bénisse. pas Parce qu'on peut dire qu il a inventé. Il fait ça parce qu'il veut que ça soit comme ça. Non, non, non, je n'ai rien inventé. Et c'est dans les saintes écritures, hein, et je pense que c'est cela, nous allons quand même le trouver. Merci, c'est ne ah, il y a un petit question. Oui, oui, oui, ne pas, je vais écrire dans les centre d'écriture. Ici, parce que je vais tout Ah, Voilà, voilà, cette fois-ci c'est ça. Nous allons peut-être les trouver, là. C'est une idée. Voilà, voilà, voilà. Voilà, ici, ici, ici, ici. que c'est de ah, je aussi c'est oui, oui, aussi aussi aussi oui, oui, oui, oui, oui, aussi oui, ah, oui, oui, c'est oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, c'est oui, oui, voilà, écoutez chapitre 16. Vous y êtes Le verset 21. Il dit, je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Vous avez entendu Verset 22. Si quelqu'un, vous entendez bien Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit comment Ça veut dire quoi en Qu'il soit maudit. Si toi vraiment tu n'aimes pas les Seigneur Jésus, tu as toujours dans la bouche, effectivement, et des autres hommes, effectivement, donc la malédiction est sur toi. <rire> le nom de Jésus est. -ce? Le Dieu des amours. Le Il nous appelle aura. Et vous, préciez ah, gloire à Dieu. Mm -hmm. Jésus béni soit. Jésus, ô oh merveilleux don. Jésus, suprême en son. Adoré pour toujours. Je mets les noms de mon sauveur. Par lui seul, nom tout mon cœur. Lui seul me rend plus que. Si parfois, je suis tombé, si, si dans, dans le mal, mal, je suis tombé, son nom puissant m'arrête. Sois béni. Jésus, en oh merveilleux et Jésus, suprême, en sang. Sois adoré pour toujours. Les scènes écritures nous disent, mon oh frère. Oui, qu'il soit béni. Dieu, et bien, c'est dans le livre des Éphésiens où il nous montre pour que nous puissions comprendre cet amour effectivement que notre Seigneur a toujours eu à pouvoir, être manifesté pour cela, pour nous des croyants en tant que croyants aussi que nous pouvons comprendre. Béni soit les deux, je crois que c'est dans les Éphésiens, effectivement, pour nous montre. regardez très bien hein, ça, Ephésiens au chapitre 1, il dit, béni soit Dieu... Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, où c'est? En qui? Est-ce que vous comprenez cela? Regardez très bien. Donc, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, Dieu notre Seigneur, avant que le monde soit notre Seigneur Jésus Christ, était aimé déjà. Alors, toi, tu viens aujourd'hui pour que dans ta bouche ne sortent que des noms de tel grand homme, tel grand homme. Je ne crois pas que c est, c est, c est, c est, ces hommes dont ton nom, ta bouche en toi exprime, avec autant d'allégresse et ils étaient où en fait Est-ce que vous comprenez Et ça, c'est vraiment une grâce que nous, nous devions comprendre. C'est pour ça que ces noms sont combattu parce que les diables ne veut pas que les hommes connaissent les noms du Seigneur. Et si toi, tu... es « Et aimé de Dieu, Dieu te révélera l'importance de ces noms en question. » Ils sont morts, tous ceux qui nous ont précédés, à cause de ces noms. Vous vous souvenez quand on a dit « mais nous vous, nous vous interdisons ceci et cela, parce que vous ne prêchez pas sur ces noms-là. » Mais ils ont dit « Mais Jésus en vous-même. »« Je ne sais pas, j'espère que vous comprenez cela. »« C'est quand même nécessaire que nous comprenions, nous, en tant que fils et filles de Dieu, » Pourquoi nous sommes appelés, pas à répéter ou à faire des émotions, mais vraiment quand nous marchons, nous pensons, Seigneur, même si je suis malade, tu veux vraiment que ton nom soit béni, que tu sois béni, parce que tu es ma guérison. Amen. Et même si je boite, rien que penser à toi, à ce que toi, tu as fait pour moi, non seulement ce que tu as fait, mais ce que tu as encore fait, encore, parce qu'aujourd'hui, je marche sur la terre, mais je sais où je serai. Tout ça à cause de ton nom. Est-ce que vous comprenez Alors, euh, je crois que mon grand ici parle effectivement que la maladie dans s'enfouit là. -bas. La maladie s'enfouit là. Parce que qu'est-ce que c'est que la maladie Peu qu importe. Qu'est-ce que c'est que la maladie devant ce grand Jésus Il dit simplement, il mort et la chance. C'est pourquoi même si je boite, je ne peux pas douter. Seigneur, j'ai prié, tu ne m'as pas guéri. Non, j'ai prié, tu as guéri. Amen. Alors, c'est que... pour ça, ne soyez pas des murmures. Frère, quand on est chrétien, on est croyant. Dans les bons comme les mauvais jours. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. À moins que j'ai des problèmes pour marcher vraiment comme on a. Mais, bon, je disais même si on perd un paiement, enfin bon. Bon, bon, je vais peut comprendre bien, vous pouvez. Mais on comprend que les désirs et de pouvoir être toujours avec ces gens, Vous me donnez un peu de temps. Puis on va prier. Ces désirs et de toujours. Parce que si nous ne sommes pas en train de parler de lui aujourd'hui, on va faire quoi à la maison Parce qu'avec lui, quand nous parlons, nous dormons bien. On fait des bons sommeils. Vous comprenez ça, ça, ça. Je sais une chose que même si je dors, mais j'ai quand même. Lui, il est là qui garde qui me porte, même s'il souffle pas, il va partir avec moi. Est-ce que vous comprenez Je préfère le, le savoir quand même qu'il est là, présent. Alors il nous dit dans Ephésiens, chapitre 2, je vais vite terminer. Ah, que Dieu te bénisse, ma précieuse Sonia, tu vas prendre la route pour oh, que Dieu te bénisse. Et Seigneur, te... oh, c'est vrai, c'est touchant, Elle quitte loin dans le contré le plus lointain. Faire cette distance, mon Dieu, que notre Seigneur te bénisse richement. Nous sommes heureux d'avoir notre. Que Dieu te bénisse, mon Seigneur. Qu'il te bénisse vraiment. Nous terminons ici. Alors, il nous dit. Alors, il dit, verset, verset 8. Il nous fait savoir. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, moi ici, je suis sauvé sans avoir rien fait. Simplement par la grâce divine des dieux. Alors, mon frère et ma soeur, comment est-ce que je ne peux pas, mais pas aimer un tel Dieu Vous plaignez toujours, oh frère, voyez-vous, je suis là, ça va pas du tout, ça ne va pas du tout, il faut que vous arrêtiez. Un chrétien ne murmure pas. Mais c'est la vérité, frère et sœurs Un chrétien ne se plaint pas. Un chrétien, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas déposer des requêtes pour compris. Qu quand on est malade, on demande, on prie. Mais quand on s'approche, on s'approche avec confiance. Et ça, vous devez comprendre. Mais il a murmuré, ah, mais vraiment, je ne sais pas, mais ça fait quand même des années. Non, un chrétien ne murmure pas. J'ai prié, mais quand même la douleur reste toujours. On a prié pour toi, dit Seigneur, gloire à toi. Puisque tu as dit, nous avons prié, je priais, on a prié pour moi. Ah, c'est sûr et certain. Mes frères, je ne les vois pas venir, effectivement. Non, mon frère à moi. Quand Dieu a dit que la lumière soit, vous savez combien de temps ça a dû prendre Mais la lumière était là. Si Dieu a dit quelque chose, mon problème, c'est de ma cause. Alors, on continue vite ici, madame la Le problème, c'est de cause. c'est de de il dit qu'en fait, qu effectivement, que nous sommes sauvés par grâce. C'est là, là le tendon de Dieu, ça ne vient pas de donner par les autres. Ça dit que, toi, tu n'as rien fait. Alors, glorifie celui qui a fait en sorte que tu sois enfin. sauvé. Enfin. <rire> Ah, J'ai dit, Seigneur, mais c'est parce que nous, nous avons après les temps. Si vous pouviez vraiment, vraiment, et ça je l'ai dit la vérité, vraiment juste croire, vous serez plus malade. Amen. Pas parce que moi je l'ai dit. Non, non, non. Parce que lui, il l'a dit. Nous croyons, nous restons simplement confiants et nous savons qu'il va le faire. Voilà. Souvent, j'ai toujours eu à pouvoir dire ici, et on aime toujours des instants. Micro-ondes, tous instant tout son sont des couilles, C'est ça le problème. Face au la nature de l'homme est ainsi. Mais Dieu ne t'a pas appris que tu dois être patient. La patience, la patience. Regardez, regardez notre père Abraham. 25 ans. Vous qui peut attendre 25 ans aujourd'hui? Ah non, non, non, non 25 ans, hum, ça c'est Abraham. Moi ici, 25 ans, non, Dieu fait en sorte que ça soit demain, et après demain, ainsi de suite effectivement. Est-ce que vous comprenez Non mais en fait, quand Dieu a eu à pouvoir, de, ce qui comptait en fait, c'était la foi dans ce que Dieu a dit. Et puis, vous devez quand même savoir une chose qui est très importante. Je pas de Vous me donnez un petit peu de temps. Amen. Bon, je sais qu'on va rentrer à la maison. Je pensais aujourd'hui, j'ai dit, je vais quand même faire seulement 5, 10 minutes. Amen. Toujours comme ça. Mais parce que <rire> quelque chose nous fait du bien. Amen. Amen. Nous ne sommes même pas encore arrivés parce que c'est quand même merveilleux. Parce que bon, je vais sauter quand même pour y arriver, regardez bien. Et puis, il nous dit quelque chose. Regardez très bien ici. Verset 10, il nous dit. Car nous sommes son ouvrage. Amen. Alors, vous, vous entendez, frères et Je veux que vous entendiez tous avant de pouvoir partir chez vous à la maison. L'Écriture dit, vous n'avez rien fait. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Alors, maintenant... Nous avons dit quelque chose tout à l'heure en disant, au début, début, début, début, Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, oui. à cause du grand dont nous a aimé, c'est comme ça qu'il nous a donc sauvés. Donc savez dire que l'amour divin de Dieu pardonne les péchés et oublie. En fait. Quand on a l'amour de Dieu en soi, on pardonne, on oublie rapidement aussi. Ça arrive, hein? on a, ça fait la colère vient, mais puis quelque temps après le cœur puis les choses de Dieu se sont en place. Alors on a dit un homme naturel avec cette nature qui lui a été dans ses offenses qui a fait effectivement qu'il était toujours un homme mort ne peut pas pardonner. Ça veut dire que toi mon frère, toi ma soeur quand tu ne pardonnes pas vraiment c'est que tu as toujours une nature charnelle. Oui c'est 100% vrai. Quand tu n'oublies pas les péchés de quelqu'un c'est toujours à la bourre il y a un problème. C'est comme cela que, effectivement, que cette nature charnelle vient. Mais lorsque on a... Et comment on peut avoir cette nature, effectivement, de cela Notre créateur, il nous a montré cela, effectivement, aussi. Hein c'est-à-dire qu'on nous a dit que euh, nous mourrons, c'est-à-dire que par bah, le baptême, on à dire que, non, on est... Effectivement, et qu'est-ce qui se passe, effectivement Dieu ne change pas notre corps. Mais oui. Est-ce que vous comprenez ôter, ça veut dire qu'on enlève tout. L'ancien là qui pouvait peut-être avoir encore des rudiments à l'intérieur, parce que si on ne les répare pas. On l'enlève complètement. Parce que tout vient du cœur. On l'enlève complètement, maintenant il te donne un nouveau. C'est nouveau là, c'est comme si maintenant, bon je donne un exemple, bon j'exagère un tout petit peu, vous me pardonnez hein. Alors, un, un, ancien, l'ancien cœur. il avait toujours, vous savez son fond était toujours, il détestait la sœur Sonia, détestait la sœur Esther, détestait le frère Jonas, effectivement, même si on l'a robe, effectivement, mais la haine est toujours restée là, donc ces gens là qui, qui l'aiment, qu'ils l'aiment pas sont toujours dans le fond, on a beau bon arrober comme ça, et bon, on dit bon, ah, j'aime tout le monde, mais celui -là, celui là je les déteste, il est toujours dans le fond. Mais maintenant, quand Dieu ôte ce cœur-là, il, la, la, la, la, la, il ôte aussi jeunesse des dents. Donc tout ça, il les jette, mais il donne un cœur nouveau et il se vide. Donc dans le cœur nouveau, il n'y a pas de, de, de fonds qui étaient dans que, tel je ne l'aimais pas. Non, non, non, parce que tout est parti avec l'ancien. Dans le nouveau, tout est neuf. Est-ce que vous comprenez il n'y a rien d'autre que ce qui est de Dieu, en fait, parce qu'il vient de Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous avons l'amour de Dieu. Alors, tout est devenu neuf. Je peux pardonner. Alors, regardez très bien. Il nous dit, car nous sommes son ouvrage. Et il dit, et puis il dit, ayant été créé, où c'est en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en fait que nous le pratiquions. Nous avons lu cela. Après. Regardez très bien. Regardez très bien, mon frère et ma soeur. Ayant été crié, donc nous sommes son ouvrage, maintenant c'est celui qui nous a créé Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Bible dit, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Donc, les choses anciennes sont toutes choses sont devenues donc. Alors, vous répétez très bien, hein? mais vous comprenez ce que cela veut dire, effectivement Qu En fait, mon frère et ma soeur, toi, tu n'auras pas de difficultés de pouvoir pardonner et oublier. Mais si toi, aujourd'hui, soeur, frère, qui est assis ici et qui m'écoute, tu as toujours, en fait, dans ta tête, effectivement, que telle soeur m'a fait, telle ceci, jamais je pourrais laisser passer tout ça, ce que tu n'es pas converti. Ton ancien cœur là, le mauvais là, il a simplement été un peu enrobé, mais il est toujours là. Mais quand tu... Écoutez bien très bien ce que n'oubliez pas, Frère, je ne le savais pas, mais quand tu as toujours un problème avec une sœur ou un frère, que tu n'as pas pardonné ni oublié, que ça se répète toujours dans ton... Quand tu le vois, tu te souris, tu as là. Sœur, ta place à toi ne sera jamais à côté de Dieu. Frère, ta place à toi pourra pas dire, Seigneur, je ne l'avais pas entendu, vous l'entendez. Parce que c'est lui que Dieu a créé son ouvrage. On nous dit très bien. Hein? Il dit pour des bonnes œuvres que Dieu a vin, En fait que nous le pratiquions. Il nous dit aimez même, même ceux qui vous haïssent. bénissez ceux qui vous montrent. ça. Mais ta nature ancienne ne peut pas le supporter. C'est là que tu vois. Si tu es vraiment converti. Et que tu es vraiment un fils. Une fille de Dieu. L'amour. Pardonne. ainsi. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse, qui nous accorde cette grâce de nous poser la question, est-ce que je suis chrétien et je suis un fils de Dieu et je suis vraiment à lui que je, je, je, je, je, je, je suis sûr et certain que quand la tempête sonnera, eh j'entendrai ma voix, mon nom à moi cité, posez-vous la question de cela, que Dieu vous bénisse. Lève-nous, nous allons prier. Tendre Père et précieux soir. Encore une fois, ce soir, nous voulons te dire merci. Merci Père, au oh Dieu, parce que là, Seigneur, tu as donné tout aux hommes, mon bénévole Père Saint-Dieu. Nous te remercions parce que tu as dit à, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir vraiment enfants de Dieu. Et tu as dit, il faut naître de nouveau, Père. Nous nous approchons de toi, mon bénévole Père Saint-Dieu, réalisant la grâce que tu nous as accordée et fête encore en ce jour, mon bénévole Père Saint. -Dieu. Parce que tu es vraiment notre Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci encore pour tes compassions, Seigneur. C'est vrai que les hommes, oh Dieu, prétendent et veulent se faire passer pour le fils de Dieu et le, le filles de Dieu mais de ma père Saint dieu Mais la nature de l'homme doit être une nature particulière en Dieu d'un fils de Dieu-Père. Tu nous as pas laissé seuls, mon béné-père Saint-Dieu, mais tu as fait ce qui est toujours nécessaire, mon roi. Que chaque jour, comme nous l'avons entendu, mon béné-père Saint-Dieu, et l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, ne pas en compagnie de mon cœur, mais Seigneur Jésus, Père sans Dieu. Oh, merci Père Saint-Dieu qui trouve son plaisir à l'ordre de l'éternel. Nous te remercions pour cela, Père Saint-Dieu. Merci encore pour ta bonté. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes compassions, Père Saint. Nous voulons prendre plaisir à, à ta parole, mon sauveur. Mon âme, t'es loue, t'es glorifie et exalte encore aujourd'hui. Pour ta bonté, mon Seigneur Jésus. Oui, Père. Oh mon sauveur, béni. Accorde-nous encore cette grâce, Cette elle que tu nous as donné, bénémoine Père du oui, de pouvoir vraiment bénéficier de ton soutien, de ton secours, d'avoir cette nature que tu nous as déjà donnée, bénémoine Père Saint-Dieu, des fils et des filles de Dieu, mon bénémoine Père Saint dieu de ceux qui avancent avec toi, mon bénémoine Père de Bisson, de ceux qui croient selon ta parole à toi, mon bénémoine Père Saint dieu de ceux qui ont vraiment des sentiments. D'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, de Père Saint-Dieu. Cela, Père Saint-Dieu, certainement, c'est moi. Ils verront ta face, mon soeur. Mon âme, te loue, Et mon âme, te glorifie. Et mon âme, t'exalte encore aujourd'hui, Père Dieu. Nous comptons sur ta grâce, mon bénévole Père Saint-Dieu. Sur... Oh Dieu, sur nous t'appuyons, nous appuyons sur ta bonté, mon bénévole Père Saint-Dieu. Comme la Bible dit, quand je chancelle, ô éternel, ta bonté à toi, il me sort d'appui, mon bénévole Père Saint Dieu. Nous sommes à toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Soutiens-nous, Père, et fortifie-nous encore davantage, mon roi. Nous accrocherons davantage à toi jusqu'à la mort, Père Saint-Dieu. Père nous importe notre état, mon béni Père Saint-Dieu. Nos yeux sont fixés sur toi. Nous soupirons après ces jours-là où nous te verrons, Père. Mon âme, tes loue, mon Père Saint-Dieu. Mon âme, exalte ton nom, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oh, mon bénévole Père Saint-Dieu. Aide-nous encore davantage que nous puissions comprendre à t'aimer, à te désirer encore davantage, mon roi, et à te servir, toi, le Dieu très haut. Merci, merci encore aujourd'hui, Père. Merci encore pour mon frère. Merci encore pour ma soeur. Merci encore pour tout ce que tu fais. Oui, mon Père Saint-Dieu. Garde nos frères, garde nos soeurs. Peu nous importe l'état, peu nous importe la condition, peu nous importe. Parce que le monde, Père Saint-Dieu, il veut nous ramener dans les choses anciennes. Mon Bénémois, pas de sang, il veut surtout, tout, Père Saint-Dieu. Aide mon frère, mon soeur, pas de mission de comprendre, pas mission de Dieu, ce qu'il est devenu, Père. Oh, Seigneur Jésus, nous voulons certainement nous accrocher à toi. Bénis mon frère et bénis aussi ma soeur. Que l'amour divin embrasse encore nos cœurs, mon soeur. Sois béni, sois donc exalté, mon Seigneur. Nous voulons revenir à toi. Merci, Père, merci, merci, mon Seigneur. Béni soit ton Seigneur. à toi la gloire, à toi l'honneur et. La puissance et la victoire, mon soeur. Merci, Père, merci. Merci. Merci, Saba. Merci. Merci, Saba. Merci, mon Père, merci. Merci, merci. Nous te remercions. Merci. merci encore. Sois exalté encore en ce jour. Merci, mon père, merci. Merci. Merci. Oh, Maître Béni, merci. Oh, Dieu du ciel. Merci, mon père. Oh, Dieu. Ton amour est si grand, mon sauveur. Merci. Merci, sauveur. Merci, rédempteur béni à cause de ton Seigneur. Amen. Amen. Merci. Nous le croyons, Sauveur. Oui, nous sommes à toi. Rien ne peut nous séparer de toi. Amen. Merci, Sauveur. Il n'a pas. Merci. Merci, Seigneur. Garde mon frère. Merci. Merci, Père. Merci, éternel. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Nous t'aimons, Père, et tu es tout pour nous. Béni soit ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. La chorale, c'est un cantique euh, qu'il y qui en français, mais je vois que vous le les chantez en français. Trust, non, Vous le connaissez Alors, en français, il dit comment hmm? Mm -hmm. Merci beaucoup. Et vous le connaissez, non En français, non Et Si vous pouvez vous lever, ce que nous voulons bien nous chanter. Encore Bien Il connaît. C'est merveilleux. Dieu te bénisse.